Esperluette Esperluette Esperluette bonus. Mon territoire foisonne de belles énergies et j'ai créé Esperluette pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer à votre tour. Une des clés pour avancer, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est pourquoi j'ai proposé à Myriam Mendy, enseignante de Kundalini Yoga, d'enregistrer une fois par mois cette petite pause méditation. Une bulle de bien-être de quelques minutes que vous pourrez vous offrir plusieurs fois dans le mois selon vos envies. Bonne écoute! Le brouhaha de notre vie quotidienne nous pousse à l'extérieur de notre corps. Les nouvelles technologies, notre travail, nos activités, les informations qui nous parviennent, tout sollicite notre intellect et nous pousse encore et encore à l'extérieur de nous-mêmes. Nous déjeunons en lisant nos mails, nous faisons du sport en regardant nos textos, nous cuisinons devant notre télé. Nous ne sommes pas réellement à ce que nous faisons. Si vous vous intéressez à la méditation, c'est qu'inconsciemment, ou consciemment, vous êtes déjà en mouvement. Un changement est en marche. L'intériorité est une expérience personnelle, et c'est bien à la rencontre de votre intériorité que la méditation vous propose d'aller. Si vous cultivez votre intériorité, alors vous êtes au volant de votre véhicule intérieur et vous mettez vos habitudes mentales et votre dialogue à la bonne vitesse, celle qui vous permet d'avancer dans votre vie en toute conscience, à la juste distance avec les événements, les personnes et vos émotions. Avec ce podcast, il n'y a rien de précis à rechercher, aucun but à atteindre, si ce n'est être à ce que vous faites, ici et maintenant. C'est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, vous allez vous rendre compte combien c'est compliqué pour chacun d'entre nous. Car notre mental est sans arrêt à refaire le passé, en réfléchissant, analysant ce qui nous est arrivé, ou bien il est dans le futur, à anticiper l'avenir en se projetant, planifiant, organisant. Il est tellement rarement au présent, ici et maintenant. Une fois par mois, je vais poster une méditation guidée sur un thème particulier. Elle sera accompagnée d'un texte, et d'une photo, comme une invitation à réfléchir où vous en êtes avec votre intériorité. La méditation dure sept minutes. Vous pouvez la pratiquer une fois ou plusieurs fois dans le mois. Cela dépend du temps que vous vous accordez. Et c'est le premier engagement que vous devez prendre envers vous-même, et le plus difficile sur ce chemin. Vous offrir du présent, s'accorder ce moment, et s'y tenir. Votre mental va vous trouver mille excuses, et autant de stratagèmes pour faire passer d'autres priorités avant, car ils préfèrent vous conduire à l'extérieur de vous-même. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que sept minutes par jour finalement Essayez. Vous verrez que vous en retirez une satisfaction grandissante. Et si en plus vous la pratiquez plusieurs fois dans le mois, voire tous les jours, l'expérience sera tout autre. Comme une ramification qui grandit, une synapse qui se développe, vous engagerez un changement profond, même s'il vous paraît petit. Car vous allez changer d'angle, plutôt que de l'extérieur. Vous allez regarder de l'intérieur. Vous pouvez méditer n'importe où. Au bureau, chez vous, dans votre voiture, à l'arrêt. Peu importe. Dès l'instant où vous êtes dans un endroit calme, et que vous stoppez complètement l'activité que vous faites. Vous pouvez pratiquer assis en tailleur sur un coussin, ou assis sur une chaise. Dans ce cas, vos jambes doivent être décroisées, les pieds reposant bien à plat sur le sol. Vous devez être confortable dans vos vêtements, ils ne doivent pas vous serrer. La méditation dure sept minutes. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et vous laisser guider. Alors vous embarquez Rendez-vous en terre intérieure La méditation que je vous propose s'appelle la vague. Je vous propose d'explorer votre souffle et d'observer comment il permet de dépasser notre mental et d'aller au-delà du flot de nos pensées. Fermez les yeux, le dos bien droit, grandissez-vous vers le haut, le menton légèrement rentré, les mains posées à plat sur vos genoux, vos épaules sont relâchées, prenez conscience de votre verticalité, la base de votre corps bien ancrée dans le sol, la tête étirée vers le ciel. Votre bouche est fermée pendant toute la durée de la méditation, vous respirerez uniquement par le nez. Rentrez à l'intérieur de vous. Si des pensées vous traversent, ne vous jugez pas, observez-les simplement et chassez-les comme des nuages dans le ciel. Si elles reviennent, restez patient, et recommencez encore et encore, aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Sans modifier votre respiration, prenez conscience de votre souffle, observez-le qui monte, et qui descend. Ressentez l'air qui passe dans votre nez et remplit vos poumons à l'inspire. Sentez votre cage thoracique se soulever sous le mouvement des poumons qui s'expansent. Et à l'expire, observez le flux de l'air qui ressort par vos narines. Plus vous mettez de la conscience dans votre respiration, plus votre respiration s'amplifie. Là où il y a de la conscience, il y a de l'espace, de l'amplitude. Puis vous allez poser une main sur votre ventre et l'autre au niveau du sternum, sur le chakra du cœur. À l'inspiration, sentez votre ventre se gonfler, votre poitrine se soulever, vos épaules se dégager et vos côtes s'écarter. Puis à l'expiration, vos épaules s'abaissent votre diaphragme se relâche, votre ventre se dégonfle. Recommencez, sentez votre ventre se gonfler, votre poitrine se soulever, vos épaules se dégager, vos côtes s'écartent. Puis vos épaules se rabaissent, votre diaphragme se relâche, votre ventre se dégonfle. Sentez votre ventre se soulever comme une vague qui se forme, vos poumons s'expanser, la poitrine qui se soulève comme une vague qui s'amplifie, puis vos épaules et vos côtes s'écartent, puis la vague bascule, rabaissez les épaules, relâchez le thorax et rentrez le ventre. Visualisez-le qui s'aplatit comme la vague qui s'allonge sur le sable et se fond au bout de l'expire continuez ainsi le mouvement en prenant de profondes inspires expirez longuement sentez les vagues se former atteindre leur paroxysme et basculer pour venir se fondre et s'étirer sur la plage Isolisez bien votre souffle qui part du ventre et qui s'élève. Il va presque jusque sur le sommet de votre crâne. Sentez comment vos poumons se remplissent d'air nouveau. Au fur et à mesure, où vous ressentez votre souffle qui s'allonge, qui s'amplifie, qui s'expanse. Ressentez combien vous vous rechargez en énergie. Puis allez bien jusqu'au bout de votre expiration. Observez ce moment comme un temps suspendu, un espace intermédiaire, où naît à nouveau l'inspiration. Puis reprenez une grande et profonde inspiration, remplissez à plein vos poumons, allez bien jusqu'à la fin de l'inspiration, et là aussi, installez-vous dans la suspension, quelques secondes, dans ce non-mouvement, cet instant de vide avant de basculer de nouveau dans l'expire, comme un mouvement de balancier, une vague éternelle. Continuez ainsi encore quelques cycles, à votre rythme, observez vos sensations. Votre souffle est désormais un flux continu, ample, profond, qui circule à l'intérieur de vous comme une vague qui monte et qui descend. Un flot qui dissout les pensées, les événements de la journée, et qui vous permet d'être juste, ici et maintenant, présent à vous. Votre conscience s'expanse, dans cet espace méditatif. Puis vous allez prendre une grande inspire pour sortir doucement de votre méditation. Et expirez. Et au moment où vous le sentirez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Dans les prochains jours, prenez conscience de votre souffle, à différents moments de votre journée. Observez son flux en fonction de votre état d'esprit du moment. Soyez à l'écoute de votre ressenti. Pour clore cette séance, prenez un bref instant pour vous remercier intérieurement. Vous vous êtes offert un temps précieux, où vous vous êtes rechargé en énergie. Puisse cette nouvelle énergie vous accompagner dans votre quotidien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine méditation.